Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, j'étais ma soeur kinésithérapeute à la base et je me suis rendue compte que mon métier ne me rendait pas heureuse. On a un temps imparti sur Terre et pour moi c'était vraiment important de mettre à profit ce temps-là. Je ne pouvais pas rester à faire ce que je faisais et donc c'est pour ça à un moment donné j'ai décidé de partir voyager et donc je voulais, je voulais vraiment dire ce que ça m'avait apporté. Je suis partie faire d'abord du volontariat en Inde. J'avais hyper honte de parler anglais, une honte monumentale de parler anglais. Donc pour moi, c'était hyper compliqué déjà de partir à l'étranger comme ça, dans un pays où on ne parlait pas français. Et donc en fait, je suis partie avec mon meilleur ami. Au moins comme ça, ça faisait un petit, une petite étape. On peut regarder les images, la pyramide de Gizeh, on peut l'avoir vue un million de fois dans des manuels, mais quand on la voit en face, mais c'est... Ça fait toute la différence parce que c'est les sensations qui sont importantes et les émotions que, que ça nous fait ressentir quand on est face à ces gens, face à ces, ces monuments, face à ces, à ces lieux les paysages. Un jour sur deux, euh, on avait une heure et demie de randonnée pour aller euh, rénover une école qui était dans la montagne. Du coup, un jour sur deux, donc on faisait ça et l'autre jour, en fait, on nous a amenés à être vraiment sensibilisés à la cause tibétaine, c'est-à-dire qu'on rencontrait des moines tibétains, on leur parlait, on rencontrait des adolescents qui avaient fui la dictature chinoise, qui avaient traversé l'Himalaya à pied pour arriver en Inde. Ben, C'était génial, ça m'a ouvert à tout plein de choses. J'ai eu mes premiers amis internationaux au final, puisque je pourrais enfin parler anglais. Donc, euh, et pour moi, je me suis dit, mais ben, en fait, c'est ça que j'aime, c'est juste découvrir les gens, découvrir leur culture. Et chaque individu qui est étranger, ben, ne serait-ce qu'à la France, c'est euh, tout un monde à découvrir. Donc moi, j'étais hyper contente d'avoir euh, des nouveaux amis euh, qui viennent du monde entier, parce qu'on était un peu de partout. Donc, ça m'a enlevé cette honte de parler anglais. Je me disais, c'est bon, je peux partir toute seule maintenant, c'est plus un, un problème. Ça m'a montré à quel point notre société, c'est une société de consommation. Ça replace l'être humain un peu dans son contexte. Là, on se dit, bon, bah finalement, enfin, on, on se dit, oh, finalement, on a de la chance. On se rend aussi compte à quel point notre soci société, elle est aseptisée. Donc, du coup, quand je suis rentrée, de, je suis rentrée dans ce voyage, et euh, je me suis quand même remise à travailler, ça ça, je me suis remise dans le système. Dans ma tête, ça, ça avait commencé déjà à une amorce de, de changement. Mais ne sachant pas quoi faire d'autre que kiné, ben, j'ai continué. Parce que c'est comme la plupart des gens en fait, si euh, on ne sait pas quoi faire d'autre, ben, en général, on ne change pas parce qu'on ne va pas changer pour rien. Quand on fait un déni, au final, c'est notre corps qui parle. Donc, c'est là que j'ai eu ma, ma maladie au poignet qui m'a empêché de, de, de travailler, de continuer mon travail. Donc, au final, c'était un mal pour un bien, parce que moi, je n'osais pas quitter mon travail sans avoir de, de, de voie de secours, on va dire. Et euh, donc là, ça m'a déjà forcé à, finalement, à arrêter et forcé à trouver d'autres solutions, à savoir pourquoi, qu'est-ce qu que je voulais faire. Comme j'avais rencontré une Coréenne en Inde, qui m'avait toujours dit bah, « tu peux revenir à la maison si tu veux », j'avais dit bon bah ok c'est cool je vais je vais aller en Corée du Sud et au final euh, je l'ai vu une journée sur les cinq semaines où je suis allée là-bas donc euh, première première expérience en coach surfing j'ai bougé que en coach surfing et vraiment avec euh, le guide du routard c'est là où j'ai commencé à expérimenter on va dire euh, ce que j'appelle euh, le flow donc le flow c'est vraiment aller au gré des rencontres et des euh, des rencontres qui nous plaisent, des gens qui, qui nous ont plu, avec qui on connecte et puis les suivre. Moi je suis arrivée justement donc euh, par hasard euh, dans un endroit qui s'appelait zone Café et où il y avait cet échange là où c'était plein de, de, de jeunes euh, qui en gros c'était comme une comment on dit comme un backpacker hotel en fait sauf qu'en plus de travailler dans le backpacker hotel ils aidaient euh, les Coréens à, à parler anglais en gros on, ils échangeaient quoi et finalement, je suis restée deux semaines. <rire> j'ai fini par rester deux semaines avec eux parce que je me trouvais trop bien. Je me dis de toute façon, je ne vais pas non plus me forcer justement à explorer un pays. Si j'ai rencontré des gens avec qui je suis trop bien, un en endroit où je suis trop bien, donc on va rester là. quoi J'ai compris ce que c'était le flow. J'ai compris ce que c'était de, de se sentir vraiment libre, d'aller au gré de ses envies, de faire vraiment d'aller au gré de, des gens qu'on qu apprécie, des lieux qu'on a envie de voir ou des choses comme ça. C'est là, que je suis rentrée de la Corée, ça m'a donné vraiment confiance parce que c'était comme mon challenge. Et pour moi, je l'avais réussi parce que j'ai été libre de voyager, libre de parler anglais. Tout s'est très bien passé. Donc, je me suis dit, ah là, ça y est, je ne peux plus repousser plus longtemps. Il faut que je trouve un volontariat avec les animaux. Et là, enfin, j'ai trouvé un truc. C'est appelé helpix.net, euh, helpix un site qui regroupe vraiment beaucoup de, de volontariats, mais aussi... Oui, de bénévolat, d'échange dans le monde entier en fait. Et au final, j'ai choisi la Thaïlande parce que ben, c'était vraiment tout ce que je voulais. Enfin, c'était en contact avec les félins et ils avaient vraiment besoin de main d'oeuvre et de cerveau et de tout. J'ai fait le pari que c'était possible finalement de ne pas déjà faire 7 ans d'études pour approcher un lion et euh, de ne pas non plus aussi avoir 30 ans d'expérience de métier pour les soigner. En Thaïlande, bah, c'est ça qui s'est passé, au final, c'était juste trop génial. En fait, c'était un, un zoo safari park, grâce euh, à l'aide de volontaires, apporter plus de bien-être aux animaux, plus de liberté, euh, faire des recherches pour voir euh, euh, comment améliorer leurs leur conditions de vie, au final, euh, voir ce qui se faisait dans le monde, dans d'autres zoos qui étaient, eux, plus, euh, plus à l'écoute des besoins des animaux. Et du coup, euh, ce qu'on devait faire chaque jour, c'était vraiment... Notre, notre but en tant que volontaire, c'était du coup donc améliorer les conditions de vie des animaux. Et pour ça, il fallait ramener de l'argent. Donc, pour ramener de l'argent, il fallait qu'on fasse des brainstorming pour savoir comment on faisait pour euh, ramener des sous. Donc, il y avait des, on a organisé une première, euh, une fundraising partie, donc euh, une, une levée de fonds. Euh, on faisait des porte-clés, on faisait euh, des colliers avec des plumes de perroquet, euh, plein de choses comme ça. Et puis, du coup, aussi, on devait tout développer. Le, le côté web, le côté euh, bah ouais, web marketing, on va dire. Et il euh, fallait aussi s'occuper du site internet. Donc c'était vraiment multitâche et moi, ça m'a beaucoup plu parce que justement, j'ai pu exploiter plein de choses en même temps. C'était pas que m'occuper des animaux. Les petits, les lionceaux, les bébés, eux, ils étaient vraiment dans des petites caches, mais toutes petites. Donc si, si on avait envie de leur. Si on voulait leur donner de la liberté et qu'ils se dégourdissent les pattes. Eh ben, on les prenait, en fait, on les, on les, prenait comme les, on les baladait comme les chiens, quoi. on promenait comme les chiens, on mettait une petite laisse, et puis après, on partait euh, faire un tour le matin et faire un tour le soir. En plus de ça, comme il n'y avait pas de vétérinaire, eh ben, on pouvait leur donner les médicaments. Donc, c'était vraiment au volontaire, au volontaire aussi de, de faire toute une recherche sur quels médicaments étaient aussi euh, bons pour les animaux. Donc, c'était cool qu'il y ait souvent aussi des. Des, des étudiants vétérinaires ou des étudiants docteurs ou pharmaciens ou quoi pour aussi euh, savoir par rapport à ces médicaments parce qu'on n'était pas vraiment aidé par rapport à ça. Je suis restée finalement trois mois, on m'avait proposé à la fin au final d'être payé et de, de travailler là-bas finalement et d'être payé donc euh, comme quoi, euh, mon pari que je pouvais m'occuper d'animaux sauvages sans avoir fait tout le parcours que requéraient nos études françaises, etc., c'était possible. Alors que tout le monde me disait, c'est impossible. Et donc, rien que, rien que ça, le fait d'avoir réalisé ça, pour moi, ça valait tout l'ordre du, du monde. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie, elle a, pris, elle a pris du sens. Je me suis dit, ah mais ça y est, c'est bon, je comprends. C'est pour ça la vie, c'est pour vraiment... Euh, ben, réaliser des choses qu'on pensait qui étaient impossibles et qui finalement sont réalisables. Donc, euh, si j'ai pu réaliser ça, ça veut dire que je peux réaliser tout. Pour moi, c'était vraiment ça. J'étais tombée dans un rythme euh, hyper intense. Parce que nos journées, c'était euh, presque à 24. Après, oui, on dormait bien sûr, mais euh, on se levait le matin hyper tôt, on nettoyait les enclos, on s'occupait des animaux. On leur donnait à manger, etc. Et après, le soir, on devait aussi enseigner l'anglais aux staff, euh, aux enfants du staff. J'ai décidé finalement de partir du Safari Park. Je leur ai rencontré un, un garçon qui était venu, euh, être, qui était volontaire pendant une semaine. Et, euh, et puis lui avait poursuivi sa route en Indonésie. Donc du coup, il m'a dit OK, bah, viens euh, à Lombok, directement, une toute petite île assez insignifiante qu'on ne connaît pas trop. Et en fait, il n'était pas là. Donc en gros, je ne l'ai jamais revu. Donc du coup, bah, c'est là où j'ai vraiment pu tester euh, mon, ma débrouille. Est-ce que je suis capable Je ne suis pas capable. J'ai trouvé une guest house. Et euh, c'est là où j'ai rencontré plein de gens hyper sympas. Pareil, du, du monde entier. Il y avait des Finlandais, il y avait des Anglais, il y avait des Australiens. Je les ai suivis pour aller monter le Rhinjani. De tous les endroits du monde, pour moi, c'est l'endroit le plus beau. C'est spécial quand même parce que j'en ai, ai fait finalement des endroits dans le monde entier. Mais pour moi, c'était l'endroit le plus magnifique parce que c'était... Euh, en gros c'est un cratère, dans le cratère il y a un lac, au milieu du lac il y a un petit volcan et après il y a le mont Rinjani qui surplombe ça. Et c'est là qu'on voit en fait du dessus le cratère, le lac, le volcan et toute la mer autour parce qu'on est sur une île. Donc on voit tout à 360 degrés, la mer et la mer de nuages, les rayons du soleil à travers les nuages et on voit aussi bah, les îles qu'il y a au loin parce que l'Indonésie c'est euh, un chapelet de 16 000 îles. Donc euh, au final on voit plein, enfin c'est magnifique, c'était juste magique. Donc ben, j'étais été suivie encore une fois parce qu'on s'est tellement tous bien entendu qu'on ben, est toujours resté collé. Et c'est là que je suis arrivée à Gili Air, c'est une île on fait le tour en une heure, une heure et demie à pied. Il euh, n'y a pas de véhicule à moteur, il n'y a pas de police, euh, c'est un peu une petite bulle hors du système. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de nom de rue. Euh, les petites rues, c'était même, même pas du béton, à la base, c'était de la terre. Donc quand je suis arrivée sur cette île, eh ben, j'ai vraiment eu le coup de foudre, mais le coup de foudre, et je me suis dit, ben, c'est là que j'ai envie d'habiter. J'ai fini par rester deux ans sur cette petite île. J'ai fini par monter quand même ma compagnie, avoir un permis de travail, donc ce qui n'était pas gagné. J'étais thérapeute parce qu'après être kiné, j'avais appris quand même plusieurs... Euh, plusieurs techniques en thérapie, en médecine alternative. Donc j'étais devenue hypnothérapeute, entre autres. Hypnothérapeute, euh, je faisais aussi euh, de l'énergétique, etc. Finalement, ça m'a permis de faire le point. Le point sur ma vie et euh, le point au final sur ce qui était important et sur ce que je voulais faire toujours parce que, ok, je ne veux pas faire kiné, ok, je ne veux pas faire vétérinaire finalement. Donc je fais quoi J'étais retournée finalement au point de départ, euh, quoi faire Et en fait, pendant ces deux ans d'Indonésie, euh, j'ai découvert par hasard du coup euh, euh, une, euh, comment on ça un sport on va dire, qui s'appelle l'acroyoga. Donc euh, ça n'a rien à voir avec le yoga et ça a beaucoup plus à voir finalement avec des acrobaties, mais en douceur au sol, l'acroyoga c'est plutôt en douceur. Et euh, on va dire que c'est quand même devenu une passion. J'avais quand même envie d'aller explorer cette voie-là. Quand j'ai décidé de partir de, de Guilly, où je sentais que professionnellement parlant, j'avais besoin d'évoluer, j'avais besoin d'aller vers quelque chose d'autre et ça ne pouvait plus m'apporter euh, plus que ce que ça m'avait apporté. Ça m'avait déjà apporté énormément cette, cette île, mais euh, j'avais besoin d'aller dans le monde, j'avais besoin encore de, de nouveau d'aller voir le monde. Donc je cherchais toujours au plus concis, au, quelque chose qui va pouvoir m'apporter énormément en peu de temps. Et là, il y avait euh, donc au Mexique un teacher training pour, pour devenir prof, pas d'acroyoga, ça s'appelait de partenaire acrobatiques. Donc c'est un peu différent, on va dire que c'est plus acrobatique du coup, et moins lent. Et euh, c'était cinq semaines pour devenir prof au Mexique. Donc j'ai dit, bah j'y vais. Donc c'était cela, c'était super, c'était trop trop génial. Et là ça a réveillé chez moi vraiment le l'envie de, de faire des spectacles, de faire partie du monde du spectacle et de, de devenir acrobate. Donc de fil en aiguille, ça m'a amené dans un parcours. Donc là, c'était au Mexique, après au Canada et aux États-Unis. Comme pour le Safari j'ai pris le pari que non, qu'il euh, n'allait pas me falloir des années, que si ça me passionnait, si j'étais déterminée et si euh, j'avais trouvé le bon endroit aussi pour moi, qui résonnait avec moi, ben j'allais pouvoir faire quelque chose quand même rapidement. Donc euh, après Mexique et Canada, euh, j'ai décidé de partir aux états unis Il y avait une formation de trois mois avec le prof du Mexique. Et du coup, euh, ben, c'était je... les trois mois les plus merveilleux de ma vie. Enfin, toute cette année-là, hein, année... c'était l'année dernière. Toute l'année dernière, dans ce cheminement pour devenir acrobate, ça a été la meilleure année de toute ma vie. Et parce que je me sentais vraiment, je savais, enfin, je sentais que c'était ça ça y est, que je voulais faire, le, du spectacle, l'acrobate. Ça mélangeait aussi de la danse. Euh... Euh, ça a utilisé toute ma créativité parce que je pouvais créer plein de chorégraphies, etc. Des, des petits spectacles. Et euh, au final, en trois mois, ben, je suis devenue, fin, je suis devenue quand même une bonne acrobate. En gros, je suis rentrée en France euh, pour faire un petit coucou à ma famille. Et je, en faisant de, ben, des acrobaties, je me suis cassée la cheville. Donc je me dis, si tout ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, j'ai récupéré ma cheville. Donc c'est sûrement que c'était pas les bonnes personnes, c'était pas le bon lieu, c'était pas, pas la bonne chose en tout cas à faire. Mais euh, voilà, en tout cas je sais que je vais persévérer dans ce sens maintenant. Il me faut juste trouver des gens avec qui j'ai envie de travailler. Dans un sens, si je voulais témoigner de tout ça, <rire> c'était vraiment pour partager euh, pour tous, que ce soit pour les jeunes comme les plus âgés. Il est toujours temps de trouver euh, sa passion, il est toujours temps de trouver ce pourquoi on est fait dans la vie et que oui, ça existe, que ce n'est pas un mythe, que ce n'est pas euh, le... d'être heureux et de travailler ou de ne pas avoir l'impression de travailler, c'est vraiment possible, ça existe. Donc il ne faut pas, surtout pas écouter euh, tous les gens qui vous disent que ce n'est pas possible, que vous êtes trop jeune, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'avez pas assez de talent... Euh, que non, vous n'avez pas fait ça depuis que vous êtes tout petit, donc vous n'y arriverez pas, euh, que ça rapporte pas assez d'argent. Parce qu'à partir du moment où c'est fait pour vous, et que, et que c'est ça, quoi. Enfin, chacun a un talent, chacun a une pépite, chacun a, a quelque chose à faire dans la vie. On a, on a tous quelque chose euh, pour lequel on est fait. Et euh, on peut, en tant qu'être humain, euh, on ne peut pas vivre sans qu'il y ait de sens profond à notre vie, donc tant que ce qu'on fait ça n'a pas de sens pour nous, on ne sera pas vraiment heureux donc c'est pour ça que j'encourage vraiment tout le monde à partir, euh, surtout partir voyager, pourquoi Parce que c'est la meilleure manière de se découvrir soi. Moi je suis partie, j'ai été introvertie et euh, solitaire, genre j'ai toujours travaillé toute seule. Et euh, j'avais une honte incommensurable d'être en groupe ou de parler anglais. Et j'ai fini à euh, extraverti à vouloir être sur la scène, à faire des spectacles et à être bien que entouré de gens internationaux et à parler anglais tout le temps. Donc, euh, au final, si j'avais pas fait tous ces voyages, je me serais jamais révélée. Et je, je ne pense pas que c'est en faisant, en, en, en restant autour de, on va dire, ma zone de confort initiale, de Kiné ou quoi, que je me serais révélée. Ou peut-être, ou peut-être, ça aurait pris mais, des années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 et euh, le fait de voyager, ça va vous permettre de, de faire ressortir tout ça. Si on ne devait avoir qu'une seule responsabilité, de toutes les responsabilités qu'on nous met sur le dos, la famille, la société, etc., on n'a qu'une, c'est vraiment c'est se connaître soi. C'est se connaître pour savoir bah, nos valeurs, euh, comment on a envie de vivre, notre style de vie, nos passions, etc. Et à partir du moment où on se connaît soi, les choix sont beaucoup plus faciles et, et, et ce qu'on... Du coup, on, on sait qu'on a le droit de faire ce qu'on aime à un moment donné. C'est juste ça. Et pour moi, pourquoi c'est primordial C'est parce que juste imaginez Imaginez si chaque personne dans la vie faisait ce pour quoi ils étaient vraiment faits. Bah, c'est juste que bah, tout le monde serait beaucoup plus heureux. Moi, quand j'imagine ça, bah, pff, ça me fait juste trop rêver. Et je souhaite qu'une chose pour le monde entier, c'est ça. C'est que chacun se trouve et fasse ce qu'il a envie de faire.